Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 36 de Stage 1, et nous allons parler aujourd'hui de Deus Ex Human Evolution. Donc là j'ai pris la petite accent anglais, c'est sympa. Euh, donc c'est un jeu euh, qui est sorti donc en 2012, de Square Enix, donc euh, c'est donc, pas souvent euh, qu'on voit des, des jeux euh, de Square Enix. J'ai envie de dire, ils en sortent pas non plus à l'appel comme euh, comme Ubisoft. Et, euh, et donc on va on va y jouer. Vous allez voir Deus Ex euh, C'est un jeu qui existait il y a déjà un moment. Euh, voilà donc c'est le dernier hein, qui est sorti. Donc on se fait une petite nouvelle partie. Euh, et puis on va devoir droit à une belle scène de cinématique pendant un sacré paquet de temps. Euh, voilà. Donc euh, bah, je vais vous la laisse parce que ça raconte pas mal d'histoire. Euh, en gros, dans bah, une histoire de laboratoire hein, de recherche hein, de technologie, c'est. C'est assez spécial, donc je vais vous le laisser après. Donc le temps de chargement est peut-être un petit peu long. Voilà. Alors... Euh... donc Vous, savez que vous verrez, c'est un jeu à la première personne. De toute façon, on aura le temps de, de le voir nous-mêmes un, un peu plus tard dans la vidéo. Alors, vous les petits conseils, le petit chargement, c'est un petit peu long, je trouve, quand même. Cela dit, c'est déjà, déjà très beau. Donc voilà, je vous laisse la cinématique. Est-ce que tout est prêt euh, presque. Presque Comment ça, presque J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incident, le public acceptera le rappel en masse sans brancher. Et les cliniques Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum on ne peut se le permettre. Le Conseil scientifique américain se réunit dans cinq mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant publique cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans la burbius. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. À Washington ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas à grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leurs découvertes. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour PICUS. Sauf votre respect, j'ai absolument besoin de deux détachements affectés à notre sécurité, sur le tarmac. Non, pas question de traverser le terminal. Trop exposé. Ouais. Merci de votre compréhension. Bonne nuit, du con. Il y a un problème Non, non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr Reed, vous allez le casser Allez, Meg, c'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam, c'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne Ils voudront savoir comment j'ai fait. Megan, départ pour Washington dans... Adam, vous tombez bien Besoin de moi, patron Oui, je veux revoir votre dispositif de sécurité pour Washington avant le départ. Votre équipe est prête, Megan Presque, David. Nous revérifions les données. Alors faites vite. Si vous voulez épater tous ces bureaucrates de Washington, encore faut-il que vous soyez à Washington. Je déteste quand il est comme ça. Allez, viens. Je t'accompagne un peu. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est un jeu à la première personne. Donc nous on est là, on a un petit pointeur au milieu pour dire qu'on est au milieu. Alors voilà, on peut interagir avec les choses qui sont autour de nous. Donc on bouge avec, euh, avec Alors, les flèches, bien. tout simplement. Tu Hop là, tu on peut enlever des, des trucs. D'accord, de ouais. ça sert un peu à rien, vas-y, se déconnecter. Donc il doit y avoir peut-être des choses à explorer, mais bon, on va juste regarder, voilà. Allez, c'est parti, parler. Attention, accès réservé au personnel autorisé. Quand tu parlais de tes recherches, T'avais l'air bizarre. Non, non. J'ai juste un bol track. Il y a quelque chose que tu veux me dire Sur cet endroit Sur Sarif Megan Excuse-moi. Il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à flux Eh bien... C'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de pédotte qui dérègle le calibrage. Très juste. Je vais revérifier. Tu te poses encore des questions sur David T'es ici depuis assez longtemps pour savoir. Eric, vous seriez pas de m'éviter par hasard je me permettrai pas, docteur Reed. Et je crois savoir ce qui fausse les résultats de déclame. de peptide Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre... Nous obtiendrions une lecture plus les fine pour confirmer votre théorie. Je vais en parler à David. Et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas, Pas seulement les militaires. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Oh ah Merde Fais gaffe, Eddie Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolé, désolé. Néa, tu es bientôt prête Pour Washington Bah Ah, docteur Reed, voici le général O'Neill. Le Docteur Serchenko me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon Oui. Grâce à Vassili, d'ailleurs. Donc, mon général, le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des microcharges ajustées pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz Gérée par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Ce sera opérationnel quand Désolé, je dois y aller. Mais Vassili connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision... Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Docteur Reed. Oui. Ben voyons. Et toi, tu t'arrêtes où Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin. Comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais. J'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam. Il euh, y a quelque chose que... Bonsoir. Richard. Alors, prête pour le grand voyage Voilà Farida. Je ferais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à station Adam. D'accord. Je... je vous ai interrompu, Jensen Vous avez réparé le pare-feu. On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté Oui. Vous voulez les détails Non, oh, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. ex swat Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs, au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté à terre. Il transmet des données à notre satellite spécialisé. Pour les trois mètres. Découvrez ça. Comme vous, vous voulez, Mais je veux Yotaro à Washington, à côté de moi. Comme, vous comme lui. C'est un prix Nobel Les sénateurs l'adorent, là La commission se passera d'autant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur. La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature. Alors que tout ce que Megan a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Yuk Darrow a inventé. Défaillance environnementale. Sous section 6 des laboratoires, tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque. Surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code Ouais, 0451. Tenez-moi informé quelqu'un pour débrancher ce matin. Donc nous revoilà, on va, on va voir la sauce. Allez, c'est parti. Il nous laisse le, le champ, donc vous avez vu, je peux tourner la caméra pendant toutes les cinématiques. Hein. C'est vraiment, vraiment bien fait ces jeux quand, quand on peut regarder de droite à gauche. Voilà, on va utiliser, tac, tac, tac, donc 0, 4, 5 et 1. Et voilà, donc c'est parti, comme il m'a dit. Tuc, tuc, tuc. Alors on va appuyer sur le bouton, et hop, c'est parti. Richard, où est Megan des nouvelles Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance a dû toucher un équipement vital. Vous l'avez en visuel. J'essaie, mais les Intellicam ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, scène. Vite Richard Richard Et donc, c'est reparti pour nous. Donc, euh, Il a sorti l'arme donc euh, parce qu'il y a un problème. Alors, l'alarme s'est déclenchée. On sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, on va voir. Alors on avance en lance. Donc il y a un mec qui est mort déjà, c'est pas mal. Hum mm -hmm. ouais bah <rire> là il est vraiment mort. <rire> ouais. Au moins je teste mon fusil hein. Donc alors c'est pour s'accroupir, tac tac tac tac, tac. on se relève. Allez c'est reparti. Donc qu'est-ce qui peut bien se passer Il y a des morts partout, des cadavres dans tous les coins. Mm -hmm. Super, hop on descend un petit coup. Alors c'est un peu en feu dans tous les coins, génial, on est passé là tout à l'heure. J'ai l'impression, du moins. Alors, qui c'est que c'est celui-là Ok, donc lui... D'accord, donc il y a un mec qui tue tout le monde. On sait pas trop qui c'est, et en plus, on peut pas passer la vitre. Donc, on va passer par ici. Et tac, tac, tac, on déplace les, ca les, les cases. Tchut, ça nous fait un peu chier, d'ailleurs. Allez, vas-y. Pouf. Et donc, on ouvre. Et on va passer dedans, alors comment je fais, comment je fais, tac tac tac, comment je... non faut pas s'agroupir euh, On va sauter, voilà c'est bon Donc je suis dedans, tout, tout, tout, on continue Donc on va, on va, on va atterrir de l'autre côté, tout simplement Les conditions sont bizarres quand même, il n'y a pas d'autre chemin <rire> Ça passe d'une pièce à une autre À quoi ça sert je ne sais pas mais euh, Allons-y donc là on a des petits didacticiels, mais hein, Mais je sais déjà comment, comment jouer puisque j'ai joué avant de, avant de faire la vidéo quand même heureusement donc, on va ouvrir la porte ici. Et attention, il va y avoir des terroristes. Et parti. Allez, on se baisse. On va se faire tirer dessus sinon. Alors, voilà, on peut. Alors, avec le clic droit, ça nous. Ça nous donne une petite vue comme ça. Et on peut viser un peu près, même si c'est pas très précis. Pour essayer d'en dégommer sans se faire voir. On va essayer. Hop Donc, je sais pas, ça a l'air d'être de. des sortes de terroristes bizarres. Ça aurait pu être une expérience qui a mal tourné mais c'est pas il y a des terroristes qui se sont barrés. Donc on a pas l'air d'avoir de munitions. Donc là ça recharge parce que bah, il faut que ça recharge mais euh, on a l'air d'avoir des munitions illimitées. Il va y avoir un mec. Ah vas-y c'est bon, hop là. Allez, crève Crève Voilà. Normalement, il n'y a plus personne. On continue. On sait pas trop ce qui s'est passé quand même. Hein. Bon on va continuer un petit peu. Alors. Tchoup, tchoup, il personne. Alors qui c'est que c'est ça Un cadavre encore ouais. Ouais. ouais. On est sûr qu'il est mort. On sait jamais, hein. je sais pas du tout comment ça marche dans ce jeu. Tchoup. Donc... donc il y a eu une sauvegarde je crois qui a été faite là. Ouais. Une sauvegarde automatique. Ouais. L'icône s'affiche très rapidement. L'attention. Hop vite, vite. Non non mauvaise idée. Ah non, non, non, non, non, je suis mort. Il aurait fallu que j'aille me cacher à droite, mais hein. j'ai foiré, là, je suis à la gauche, je sais pas pourquoi. J'ai cru que j'allais pouvoir tous les tuer en un coup. Alors, ça recharge. À ah, la dernière sauvegarde automatique qui a été faite, donc euh, c'était un tout petit peu avant. Donc pareil, le chargement, alors oui, voilà, si vous mourrez, le chargement est toujours aussi long que tout à l'heure. C'est horrible. Ah, c'est totalement horrible, un chargement aussi long. Je sais pas qu'est-ce qu'il charge. <rire> Franchement, il a juste à retourner en arrière. Il a pas, il a besoin de se, refaire, de, de se recharger tout le, toutes les textures. Tout est déjà là. Je sais pas, ils ont pas dû gérer sur le, quand ils ont codé le jeu. Voilà. C'est un petit peu long. Hop, hop, hop. Alors c'est reparti Donc là oui j'avais bien raison il y avait une sauvegarde automatique à cet endroit là Donc on va re rentrer dans la même pièce Et on va essayer de pas crever cette fois-ci Allez hop, hop, hop. hop on va se cacher C'est cache. le principe mmh, hop. On, se, on se lève vite fait <rire> D'accord Ah il parle français hein. Ah, ils m'ont jeté un truc aveuglant. C'est pas le top, on n'y voit rien du tout. Voilà, c'est bon. Ah, y'a un mec là. Ah. Enfoiré. Oui, c'est toi l'enfoiré. Voilà. Oula, on est tout rouge. Donc, quand c'est rouge, bah voilà, c'est pour dire que <rire> c'est pas bien. Il faut attendre un petit peu. Quand ça devienne moins rouge. <rire> ah. Non, vas-y, crève. Salopin. Je crois qu'il est mort. Donc voilà, on va on va, on va pas continuer plus longtemps parce que ça, ça deviendrait trop long de, de finir la mission. Donc je vais vous laisser sur ça, au moins vous aurez vu un peu le gameplay et les armes tout ça. Donc voilà pour Human's Evolution de, de, de Deus Ex.